Les amis je suis tellement content tellement content de faire ce tuto pour vous en fait dans ce vidéo je vais vous montrer comment regarder euh, directement la troisième saison de la casa des Papes. en fait c'est le premier saison non américain qui a pris vraiment le contrôle du monde vraiment c'est une série tellement populaire et connue partout au monde et en fait là sur moi je veux vous montrer comment est-ce que nous allons les liens je vais les mettre dans la description mais là vous allez voir sur notre site là hds si il ya la casa donc vous allez voir la casa des papiers saison 3 épisode 1 donc c'est les liens que je vais vous mettre dans la description et je vais vous montrer comment tout vraiment les épisodes sont déjà en dispo ces huit épisodes qui sont disponibles dans ces séries alors liste des épisodes. Et vous voyez euh, le, la série qui vient de s'ouvrir et puis euh, je vais cliquer sur épisode. Euh, voilà, si vous voyez un premier montrement, mais là j'ai trouvé épisode et enfin, euh, il y a saison 3. Vous y cliquez. Et vous voyez tous les épisodes, c'est 8. Donc vous avez 3, 1, 3, d 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Et puis en cliquant sur la case, donc là je commence par le premier épisode. Et pour regarder, vous cliquez ici là, vous fermez et vous glissez les petits trucs à gauche. Et en fait, après avoir. Cliquez là-bas, vous bon, voyez, ça commence à se charger. Et vous cliquez sur Play Chez Moi, moi j'avais déjà commencé à regarder. et Là, on me demande si je veux recommencer au début ou si je veux continuer là où je me suis arrêté. En fait, moi, je ne veux pas encore entrer en Je veux commencer. Je veux recommencer. Oh, une petite erreur. Moi, je vais recommencer au début, je pas grave. Bon, en fait, la série est en train de se charger. Euh, la série est en train de se charger. Mais bon, au en fait, en attendant que le chargement se termine, je voulais vous demander de vous abonner à ma chaîne sur le petit icône rouge là, en bas de, télé de, euh, de, de, de, de, de votre ordinateur. Sur l'icône rouge, on écrit Abonnez-vous ou bien inscrivez-vous ou bien subscribe vous pour cliquer là-bas. Et aussi si vous voulez bien si le tuto est intéressant vous pouvez eh, la partager sur uh, vos réseaux sociaux, les liens, euh, Aussi vous pouvez euh, laisser un petit commentaire genre une autre question. Et si je vous demande de vous abonner c'est parce que j'ai fait plein de tutos sur des nouveaux, des nouveaux séries qui sortent. Bah, en fait je, vous allez avoir des nouvelles séries, des nouveaux films, quoi. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner. Et en fait, et là, la suite, vous voyez que nous avons d'autres épisodes. Il y a juste en bas. De La troisième saison, il y a l'épisode 2, 3, 4 et ainsi de suite. Je vois que ma connexion est tellement lente. Mais là, vous suivez. Attends, je vous lancer avec le la deuxième épisode. On va voir si ça va lire. En euh... fait, c'est ça. C'est ça. C'est encore un nouveau film vraiment. La casa ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, beaucoup d'ampleur dans le monde. Beaucoup de gens, plus des millions de milliers déjà attendaient, euh, attendaient euh, la sortie de ce troisième saison. Vraiment des milliers de gens. Et bon, je pense que là c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et justement, et surtout ceux qui ont suivi entièrement, en de votre patience, à plus, en cliquant sur moi vous, plaît, vous allez voir, ça va se démarrer automatiquement, la lecture, la lecture va se démarrer automatiquement, si vous voulez passer à l'épisode suivant, vous cliquez là, euh, ensuite de suite, et si vous voulez télécharger, bon, en fait, c'est parce que ça ne parle pas souvent à cause de la connexion, mais il y a une petite icône de téléchargement qui vient ici, juste là, et vous cliquez là sur télécharger, ça va entrer dans votre ordinateur. Vous allez voir une petite icône de téléchargement de cette partie ici, et ça va vous aider à faire le téléchargement. Alors, merci à vous tous qui avez pris de temps pour suivre ce tuto, merci et à plus